dans le ciel, prêt à s'abattre sur la côte. En une heure à peine, ce gigantesque nuage opaque à déferler sur la Corse. Vous avez peut-être vu passer cette courbe, celle d'un prix de l'électricité qui explose, de quoi susciter beaucoup de peur. Aurons-nous suffisamment d'électricité cet hiver Faut-il craindre des coupures pour les particuliers et les entreprises Avant un hiver qui s'annonce difficile, l'avis de tempête est déclaré sur les marchés de l'énergie qui flambent en Europe. La Russie a coupé le robinet à la France, Gazprom ne fournit plus euh, NG. Non mais on ne fait pas sans gaz russe hein. Ah si si, on fait avec, c'est juste qu'ils le vendent aux Chinois, qu'on leur achète beaucoup plus cher et qu'ils lui font faire le tour de la planète pour nous le livrer. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. N'avez-vous jamais pris une mauvaise décision au cours de votre vie Pour la conséquence fut un énorme bourbier. En fait, la Russie n'a pas besoin de financement, elle est littéralement noyée sous le cash depuis l'invasion de l'Ukraine. Nous allons donc provoquer... L'effondrement de l'économie russe. L'économie russe s'est effondrée. Ça ne se On voit pas, pas encore, encore là pour l'instant. Elle s'est effondrée. Le FMI qui en tout cas ces dernières heures a rendu un rapport qui montre que la Russie est peut-être moins touchée que ne l'espéraient les Occidentaux par les sanctions qui ont été mises en place ces dernières semaines et ces derniers mois. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Le rouble, le rouble, le cours du rouble, on peut toujours dire une monnaie forte, ça a des avantages, des désavantages, mais enfin, le fait que beaucoup espéraient que le rouble s'effondre, il ne s'est pas effondré, loin de là, il se porte bien. Mais alors, Vous nous dites que la Russie n'a jamais autant gagné d'argent avec ses exportations de pétrole et de gaz, malgré les sanctions qui la frappe. Non, pas malgré les sanctions, mais à cause des sanctions. Grâce. Grâce aux sanctions qui ont fait monter les prix en déchaînant la spéculation des marchés. Le premier paramètre, c'est le nerf de la guerre pour les Russes. C'est leurs exportations de pétrole et de gaz. Regardez le cours du mégawattheure, Il est passé de 75 euros avant la guerre à plus de 200 euros aujourd'hui. En clair, il a triplé. Mais alors donc, on se serre la ceinture, on risque de connaître pénurie et rationnement pour rien, c'est ça Écoutez, j'aimerais bien vous dire le contraire, Yves, mais oui, les sanctions que nous payons cher avec l'inflation n'ont servi qu'à remplir les coffres de Poutine à des niveaux impensables. Avouez ah que c'est cocasse quand même. Pas de train à quai, faute d'électricité pour les faire avancer. Voilà à quoi pourrait ressembler l'hiver à la SNCF en cas de sévère pénurie d'énergie. Il y a 56 réacteurs nucléaires en France il y en a 32 qui sont à l'arrêt. Fessenheim était une entreprise, pardon, une centrale sur laquelle il n'y avait plus de travail de maintenance depuis plus de 5 ans. L'analyse factuelle qui a été faite, c'est qu'il était le choix le plus rationnel, était en effet de confirmer sa fermeture. Non, ce n'est pas vrai. Fessenheim était une centrale ancienne, mais viable et sûre, qui aurait pu être prolongée une dizaine d'années, d'après les experts. La vérité, c'est que la décision de la fermer n'a pas été rationnelle, mais 100% politique. Parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. « S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. » On a d'ailleurs déjà fermé les deux premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit « Préparez-vous à fermer les 12 suivantes. » Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit bah, « On fait quoi ?» bah, Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. C'est absolument inacceptable que les gens qui ont eu la responsabilité des travaux de maintenance du parc installé puissent expliquer aujourd'hui que nous n'avons pas pris nos responsabilités. C'est cocasse parce que ça grave. vient d'un président qui a fermé Fessenheim, qui a dit au patron d'EDF, Dixit, le patron d'EDF, n'embauchez plus, et qui a le plus beau parc nucléaire d'Europe, mais fermé pour moitié. Je pense qu'il faut se tourner vers l'avenir. Quand on demande aux Français quelles sont les émotions qui les ont marquées au cours des, dernières, euh, des derniers jours, des dernières semaines, c'est d'abord la lassitude, ensuite la nostalgie, et ensuite la tristesse. Vous voyez, tout ça n'est pas positif. Le prix de gros de l'électricité pour 2023 en France a battu un record le 26 août en atteignant plus de 1 000 euros le mégawatt contre environ 85 euros il y a un an. Il a été multiplié par 12 donc, ce qui est absolument colossal. En moins de deux ans, le prix du gaz a été multiplié par 18. Une part de cette hausse des prix sera répercutée sur les clients, au risque de les perdre, et de devoir réduire la production. Si je résume, et vous me dites si je me trompe, ça vous coûte moins cher de, de mettre votre personnel au chômage technique, d'arrêter la, la production pendant plusieurs mois, que de continuer à produire. C'est-à-dire que si vous continuez, en fait, vous iriez dans le mur, c'est ça Absolument. C'est un fleuron français qui se porte bien. Alors que les cours mondiaux de pétrole explosent, Total engrange des bénéfices records, près de trois fois plus que l'an dernier à la même période. Comme Total ONG, d'autres entreprises françaises voient leurs gains bondir dans le sillage de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix de l'énergie. Je suis fier des résultats de nos entreprises tricolores. Nous avons des systèmes et des marchés qui se sont déréglés à cause de la guerre. Nous avons des gens qui ont spéculé sur la guerre. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui font beaucoup d'argent sur la guerre. On appelle ça des profiteurs de guerre. De bons résultats pour les entreprises françaises, ce sont de bons résultats pour nos compatriotes. C'est de la création d'emplois, c'est de l'ouverture d'usines, c'est de la possibilité d'investir, de la possibilité d'innover. Aujourd'hui, on travaille pour payer l'électricité et le gaz et ça n'a aucun sens économique et surtout aucun sens financier parce que continuer à produire met en danger le futur de l'entreprise et le futur de l'emploi. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, on n'est pas préparé. Hein. Ce qui est marrant, c'est que personne n'a réussi à anticiper. Quand le président a dit « je vous rassure, il n'y a aucun… » Il n'y a aucun risque de coupure euh, d'électricité. Enfin, moi, en tant que citoyen euh, expert, j'étais extrêmement gêné. J'étais mmh. un des premiers à dire, enfin, c'est totalement irresponsable de dire ça. Et, et le président le, le, le savait à ce moment-là. Je pense que c'était essentiellement une déclaration politique. Il se revient, non mais vous en mmh. faites pas, euh, tout va bien euh, au moment des législatives. Contrairement à ce que disent tous les cassandres matin, midi et soir, qui n'ont rien d'autre à inventer pour la campagne électorale, l'économie française se porte très bien. Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme, pour regarder en face le temps qui vient. Et ma conviction profonde, c'est que nous sommes en train de retrouver le niveau de croissance, le niveau d'emploi, le niveau de réindustrialisation que nous avons pendant les trente glorieuses. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Ces géants du CAC 40 qui affichent des chiffres records, certains les surnomment les profiteurs de crise et demandent à ce qu'ils soient taxés en conséquence. On en vient à ce chiffre faramineux, 44,3 milliards d'euros. C'est le montant des dividendes versés aux actionnaires par les grandes entreprises françaises au deuxième trimestre. Un chiffre en forte hausse de 32,7%. Tout ça, c'est pour le roi mais dans sa lustre, nos gens sont terriblement pauvres et... Alors j'entends ceux qui demandent plus d'allocations, plus de chèques, le retour du quoi qu'il en coûte, parfois même dans le patronat, et donc plus de dépens publics public, face à l'inflation. Mais mes amis, laissons Keynes reposer en paix dans sa tombe. La meilleure façon d'aider les ménages français, c'est de rendre de la compétitivité à leurs employeurs. Il y a, comment dire, une, un choix politique Majeur qui a été opéré pas simplement depuis 5 ans, mais depuis quelques années, qui est de dire on va laisser les États se faire concurrence et pour attirer les entreprises et les riches, ou pour les retenir sur leur territoire, ils vont baisser les impôts sur les entreprises et sur les riches. Ce qui fait que pour financer la sécurité sociale, pour financer les services publics, eh bien on va demander parfois plus aux uns, moins aux autres. Et l'injustice fiscale, elle commence là. Voici comment les, les riches sont devenus encore plus riches et comment l'État n'a pas augmenté leur, leur taxation. Est-ce que ça vous choque vous savez, je pense qu'on est un des pays, peut-être le pays au monde dans lequel il y a le plus de redistribution. Plus de 1000 milliards d'euros, 1001 milliards précisément, et eh bien ce chiffre colossal est le montant cumulé des patrimoines des 500 plus grandes fortunes françaises. Après, ce ouais, mais, est est clair, quand non, même mais ce qui est clair, c'est qu'il y a effectivement des personnes qui ont des revenus qui sont assez inimaginables pour nous tous, euh, et que voilà. Alors 1000 milliards, qu'est-ce que ça représente Une somme colossale qu'on a du mal à s'imaginer. Eh bien c'est 40%, près de la moitié du PIB français. Et c'est deux fois et demi le budget de l'État en 2022. À crise exceptionnelle, mesure exceptionnelle, il faut aller taper là où il y a de l'argent, dans les grands groupes et auprès des hyper-riches pour les mettre à contribution. Une demande à laquelle le gouvernement a opposé très clairement une fin de non-recevoir. Vous avez bien sûr entendu parler de cette polémique aussi sur les super-profits. Non. Alors que plusieurs pays européens ont décidé de taxer les super-profits, pourquoi le gouvernement français refuse cette option Pourquoi les super-profits n'entraînent-ils pas de super-impôts en France C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches non, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Donc non, je n'ai pas entendu. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais. Alexandra, je gagne 1400 euros net après 4 ans d'ancienneté. J'ai deux enfants qui font des études. Je suis divorcé. Avec mon loyer de 550 euros, l'essence, l'alimentation, le gaz, il me faudrait 200 euros de plus par mois pour être bien. Ça, c'est Amazon. Amazon, où le patron veut aller dans l'espace et se conduire à un yacht qui ne passe pas sous les ponts. Et on laisse faire ça. Il n'y a, y a, y a pas d'augmentation des salaires en proportion de l'inflation. Qui a déjà touché 800 euros Qui a déjà touché 900 euros 1000 euros Personne. Personne. C'est pour ça que vous rêvez Pas moi. Je ne vous ai pas dit par jour. Moi. Il existe, heureusement, soyez rassurés, de courageux partis d'opposition pour proposer et voter la revalorisation du SMIC à l'image du Rassemblement National qui n'a pas eu peur de... Ah, ah bah non, ah bah du coup non, désolé, fake news, euh... Vous proposez des primes, les salariés de monoprix, ceux qui ont servi la France pendant le Covid, le PDG a augmenté de 70% son salaire il vous demande seulement une augmentation des salaires, vous refusez. Quelle honte T'en déconnes, Marine Je croyais que tu étais la candidate du peuple C'est pas possible de faire ça Pourquoi tu veux pas augmenter le SMIC hein Elle pense qu'il est déjà trop élevé. La ouais. Bulgarie, 4,40 euros. La France, je crois qu'on est à 36 euros, me semble-t-il. Marine Le Pen qui, la première ici, dans le paysage politique, a été la première à lever la question du pouvoir d'achat. Et je tiens à la remercier au nom de tous les gens qui, à cette heure-là, vont se lever pour que le pays tienne debout. Vous méprisez les métiers essentiels. Vous méprisez ceux qui servent la France. Vous les méprisez. Le gouvernement agit pour protéger votre pouvoir d'achat. Je sais que certaines entreprises ont pu faire des bénéfices très importants au cours des prochains mois. Des récents Je sais que oui. je leur ai demandé d'alléger la facture pour nos compatriotes. Donc on peut se poser la question quand même de se dire qu'est-ce qui est aux manettes. Parce qu'on a l'impression vraiment que le but de ce gouvernement, c'est de laisser en fait les entreprises faire. C'est-à-dire de leur offrir tout le temps des cadeaux et de leur dire vous faites comme vous voulez. Vous voulez faire une restourne, vous la faites, vous la faites pas, c'est pas grave. Vous voulez augmenter les salaires, on vous demande de le faire, vous ne le faites pas, c'est pas grave. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a évoqué la question de l'augmentation des salaires. Lui, c'est le champion, vous allez voir, je vous mens pas. Je considère aussi que toutes les entreprises qui le peuvent doivent augmenter les salaires et beaucoup le font déjà. C'est tout oui, c'est tout. Et derrière, ça va carrément devenir une mini vedette dans son pays. Toute la logique de ce que je vous présente, c'est celle de compromis collectif et d'un engagement collectif contre l'inflation. Et je crois plus à cet engagement collectif qu'à des taxes, des obligations, des contraintes. J'ai surtout demandé à General Electric de ne fermer aucun site. Et je demande à Air France n'y ait pas de départ forcé. Et je reste dans cet état d'esprit qui est de demander collectivement à tous ceux qui le peuvent, les chefs d'entreprise, les patrons, l'État, la puissance publique, les collectivités locales, de se serrer les coudes pour lutter contre l'inflation. Et je leur demande, je demande, je leur demande avec beaucoup de gravité, je leur demande une chose, je leur ai demandé une chose, je demande des contreparties, bah après nous font les comptes, je ne suis pas naïf, j'ai demandé, demandé des efforts ça suffit. à un certain nombre d'entreprises, ça peut être des entreprises énergétiques. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. J'ai demandé aux banques de faire des efforts sur les frais bancaires. J'ai demandé aux assureurs de faire des efforts également. Pour le moment, ils ne m'ont pas répondu. <rire> je vais les relancer demain et s'il faut le refaire encore après-demain, même si c'est samedi, je le referai encore après-demain. Le ministre préfère demander qu'exiger. C'est une bonne formule. On pourrait ainsi demander aux contribuables de faire un geste, à eux d'en fixer le montant, plutôt que de payer leurs impôts. Et l'on verra combien de temps le pays met à s'effondrer. très mauvaise donc une augmentation du prix du blé donc une augmentation du prix du pain au printemps 1789 par exemple le prix du pain il monte sur des marchés parisiens à 15 sous euh, or il faut savoir que euh, le plus bas salaire en gros des ouvriers c'était 20 sous donc vous imaginez euh, que euh, les plus des trois quarts euh, du budget euh, des ouvriers les moins fortunés étaient consacrés juste à manger du pain ce tableau que je fais là cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle évidemment nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Notre liberté, le régime de liberté de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre a un coût. Et parfois, quand il faut le défendre, supposer des sacrifices. Excuse Comment être encore plus sobre quand on fait déjà attention à tout. Quand on a déjà roné sur tout, c'est ce qu'on disait, sur les loisirs, sur le confort, euh, bah, où aller chercher euh, euh, un effort supplémentaire, c'est très compliqué et, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut craindre un, un climat social très tendu à l'automne ou à l'hiver. Deux à trois mille personnes ont manifesté dans les rues de Leipzig contre la vie chère et, et contre la flambée des prix de l'énergie. Personne ne doit avoir froid ou faim cet hiver. La banderole est déployée devant le Parlement de Westminster par un mouvement appelant au boycott des factures d'énergie qui revendique plus de 117 000 soutiens. On sent monter la colère chez nos voisins européens. En fait, on a l'impression qu'il y a une révolte en gestation en France. Et au-delà de ce qu'on peut voir de nos propres yeux autour de nous, ce qui nous fait penser que cette révolte est en gestation, c'est tout ce qui se passe à l'international. Ça bouge au Malawi, en Inde, en Afrique du Sud, en Équateur, chaque jour de nouvelles images et à chaque fois, dites-vous que ce sont des millions de gens en action qui s'organisent, qui se parlent, qui Solide d'amitié qui discute, se politise, échange profondément avec la même intensité que les Gilets Jaunes nous ont transformés en 2018. À chaque fois, ce sont des forces colossales qui sont en jeu. La révolution est déjà en marche. C'est maintenant au tour du peuple de se révolter, car les Français sont en colère. Le chômage explose. Le peuple a faim. On a bien le droit de vivre. <rire> <rire> Et je ne qu'un mot. Macron, enculé, Macron, enculé, Macron, enculé, Macron, enculé, Macron, enculé 43% des Français déclarent être optimistes et déterminés. C'est 17% de plus que l'an dernier. <muches> Oh dear God.